Donc, si vous vous contentez de ça, que euh, une fois que vous rencontrez vraiment quelqu'un et que vous sentez que c'est une bonne personne pour moi, que j'aime ça, que je suis attiré, sans vouloir penser à lui, vous pensez à lui. Quand vous regardez le syllabus, leur visage apparaît. Vous regardez un film, leur visage apparaît. Si une telle chose a lieu, vous ne devriez pas passer un marché. Vous devez vous abandonner à cela parce que la douceur de l'émotion est la meilleure chose qui puisse vous arriver. Vous pouvez appeler ça comme vous voulez. Quand vous vous sentez doux au niveau émotionnel, vous avez le meilleur marché avec la vie. N'abandonnez pas ça pour quelqu'un qui est un peu plus beau, plus riche, plus fort, ou ceci, ou cela. Vous allez vous rendre ridicule.